Bonjour à tous, et eh bien aujourd'hui bon on va faire un petit exercice de style, créer un petit serveur LAMP. Alors qu'est-ce que c'est un serveur LAMP eh C'est un serveur euh, donc où il y aura installé euh, bah, il y aura ces MariaDB, PHP MyAdmin, PHP et MySQL. Voilà, donc on va essayer de faire ça gentiment. Bon ça va être très très pas trop compliqué j'espère pour vous on va on va se lancer donc euh, voici euh, donc je me suis mis sur un serveur qui est le mien donc c'est un serveur privé qui est offline donc il euh, n'y a que moi qui ai accès et nous allons euh, bah, commencer déjà bon, vous voyez qu'il est, est connecté mais comment dirais-je il n'y a rien et c'est normal puisqu'on n'a pas installé apache voilà donc euh, si vous, pour savoir si votre serveur est connecté, vous allez vous taper l'invite de commande cmd. Donc, Quand vous l'ouvrez, vous faites un ping. Là, là, le, le, le simple fait de dire hop là. Et voilà, je clique là où il faut pas. Donc vous faites ping. Vous tapez l'ip. Donc moi, si je tape l'ip Voilà, normalement. 4 réponses, il est là, en face, 0 perte. Donc, donc vous voyez que votre, euh, votre serveur, il est connecté. Si vous avez un serveur distant ou, euh, et que vous avez l'IP, ce sera la même chose. On va refermer là. Donc maintenant, on va passer, on va se connecter. Donc je vais le connecter. Je vais me connecter. Donc oui, j'accepte. Euh, comment j'ai nommé Voilà. Donc j'ai nommé comme ça. Pourquoi pas Donc.. On est connecté alors là je suis en mode distant Je demander demandé à avoir l'accès au super admin donc euh, c'est à dire je vais me redéfinir en mode route c'est à dire être le serveur lui-même voilà donc là dessus je suis arrivé là donc vous voyez que qu'est ce qu'on euh, qu'est ce qu'on a en bon, route en version chat donc on va vérifier ce qu'il a dans le ventre, déjà les bases, donc Bin, TC, bon, voilà, tout ce qui est euh, les commandes logiques. Maintenant, on va lui ajouter certaines choses. Et moi, voilà, je vais agrandir un peu. Parce que euh, déjà, j'ai besoin de visibilité. Moi, je vais faire une petite modification. Parce que j'aime bien euh, le blanc comme ça, tout le temps, terne. Ça m'ennuie un petit peu. Alors, donc, je refais ceci. Hop là, c'est pas là qu'il faut que je fasse. Donc je reviens ici, je fais ça, je m'en mets en base, à la base logique, et voilà, je vais entrer cette commande qui euh, pour entrer dans ce dossier-là. Je descends tout en bas. Alors moi j'ai déjà préparé d'un côté sur un autre document tout ce qu'il faut mettre. Donc, mais je vais vous le détailler un petit peu. Donc, voilà cette commande. En fin de compte, euh, au lieu d'avoir tout un, euh, un truc monochrome, on ne sait pas ce qui est un dossier, euh, si c'est un dossier ou un fichier. En fin de compte, on va définir via ces commandes-là, les évals et tout ça, les euh, on, va, euh, on va évaluer le fichier ou le dossier. Et il va nous le mettre suivant des couleurs différentes. Si c'est un fichier ou un dossier. Voilà. En fin de compte c'est pas plus compliqué que ça par cette petite programmation euh, donc voilà ce qu'il qu en sera donc on ferme CTRL X on, va, on dit oui bien sûr par contre il faut maintenant l'activer alors la commande pour l'activer ben, source voilà et là vous voyez ici que ça a changé avant vous aviez, et là ça a changé. Donc maintenant on va voir ce qui a changé, justement avec cette petite commande. Alors je fais, et là si je fais ls pour demander ce qu'il y a, vous voyez que là c'est moins mono, avant que vous aviez tout ceci en monochrome. Et là nous savons que là ce sont des dossiers, là ce sont des fichiers. Donc vous voyez tout est détaillé maintenant par couleur. Mais bon, on va pas s'intéresser à ça. Maintenant, on va voir euh, ben, qu'est-ce qu'on va faire. Ben, on va euh, donc on revient ici. Pour moi, on va mettre à jour. Voilà. Donc il faut mettre à jour. APT update. Donc normalement un package. Alors ce qu'on va faire pour bien euh, pour que on soit sûr, on va faire APT full upgrade voilà on dit oui et tout s'installe voilà donc on, on demande à ce que ce soit vraiment une grosse mise à jour d'autant que ça se fasse moi je mets en pause et je reviens après alors voilà la mise à jour est faite donc là il dit taper Q pour quitter bien, bien sûr voilà et ça finit et là on dépaquette donc c'est à dire que là il est à 28%, normalement ça devrait accélérer, donc l'importation complète c'est faite, là ça devrait aller très très vite, 60% ça va, vous voyez ça monte vite. Donc euh, le plus long c'est en fin de compte l'importation de, de la grosse mise à jour qui doit se faire. Alors sachez que je pars sur un débit en neuf stretch, voilà. Alors, ah, ça marche aussi sur 10, ça marche aussi sur 11. Moi, je suis sur un DB en 9. Voilà. voilà donc, le traitement des données. Ouais, 97%, ça va le faire. Voilà. Donc, ben, on a fini. C'est impeccable. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va installer à page 2. Ben oui. Donc, là, je vais juste réduire. Parce que c'est un a essayé. la page ne s'affiche pas toujours pas donc il faut installer ben, l'interface apache 2 donc par contre on va pas faire apt-get install comme sur debian 8 à l'époque euh, apt-get install apache 2 là on va faire apt-get install apache 2 lib -ap 2 mode php puisqu'on veut mettre du php donc, on fait oui, bien sûr. Oui, parce que si on veut travailler PHP, autant l'installer et le définir aussi sur page 2. Si vous ne définissez pas, ça va être embêtant. Donc, nous savons que nous avons PHP7 qui est pris en compte, puisque nous devons le voir. Voilà, ça c'est fait. Alors pour s'assurer que, euh, que Apache fonctionne bien, on va l'engager. Et là, on réarme la page. Ah, c'est normal, il me l'a mis en HTTPS. Alors que je demande pas d'HTTPS. Voilà. Ah oui, j'ai pas fait de. Voilà. Donc le serveur est en face il est connecté il y a tout ce qu'il faut c'est impeccable non alors maintenant on va reprendre ceci alors maintenant on va venir là dessus euh, moi je vais ajouter on va essayer de réécrire donc Mode rewrite donc c'est ça c'est pour réécrire ré certains codes euh bah même pour le SSM et tout ça, voilà. Et leader, là je vais faire leader, je vais activer les leaders. Voilà, et pour que ça rentre en fonction, on reload à page 2. Voilà, tout est rentré en fonction, donc là tout va bien. Donc là maintenant, on va venir sur, euh alors on va faire ça, cd, slash, euh euh, voilà, alors cd, ça, donc, ah mince, c'est pas ça, c'est nano, putain je me trompe de commande, donc c'est nano, hop, voilà, voilà, C donc on ouvre ça voilà c'est la page tout ça alors ça c'est si on veut la désactiver on met signature off mais bon c'est pour montrer qu'on qu peut accéder à certains dossiers très rapidement donc on referme ça c'est maintenant on va installer PHP donc PHP on va installer le PHP qu'on puisse installer les modules donc la commande c'est apt install php espace php-cli pourquoi parce que on va avoir php 7 la dernière version qui s'installera et on va avoir tous les modules qui se mettront en place d'ailleurs si vous voulez savoir voilà tous les modules qu'on peut euh, qu'on peut activer sur PHP. Vous voyez, il y a toute une liste. Voilà, je vous les remonte. Hein. Bon, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut installer Et vous voyez, on va installer nous certains que, ben, on va. Euh, voilà. Moi, ce qu'on va installer le plus euh, le plus utilisé. Donc moi je vais redescendre en bas de page hop voilà on revient là et là on va installer donc euh, CURL, url c'est pour les url gd c'est pour la gestion des images il euh, y a même cache xml zip parce que oui il va falloir qu'on puisse décompresser certains systèmes xml c'est une des bases utilisées souvent en php pour euh, des, euh, qui s'intègre euh, qui vous donne pas mal de choses euh, Donc et JSON bah, pour euh, bah aussi le, le Java qu'on utilisera et, les, Gison, java et tout ce qu'il y en JSON java, script et tout ça donc on le met en place et on va attendre voilà c'est hop, ça, ça va assez vite donc vous voyez il n'y a pas trop à Y a pas trop, euh, comment dirais-je, à faire d'illusion, ça va assez vite sur des biens 9, plus vite avant des biens 10. Maintenant qu'on a installé cette base, on va installer MySQL pour PHP. Alors, donc, comment le faire ben, apt install php-mySQL, c'est pas compliqué, c'est très très simple. C'est un peu comme le Windows pour les nuls, hein, ce que je vous fais, mais bon, vous n'êtes pas nuls, hein, je ne vais pas dire ça. Et pour mettre tout ça en route, et ben on va redémarrer à page 2, puisque tout se place via page 2. Donc maintenant, on va aller voir euh, un petit truc. On va aller ici. Copier, coller, voilà. donc on entre dans le dossier html là où vous avez cette page qui se présente ici mais on va faire quelque chose on va créer un dossier php un fichier php et je vous montrerai pourquoi alors là je reviens ici donc donc là on fait ça écho php voilà donc php test si on fait ls vous voyez que test.php c'est fait qu'est ce que c'est que ce dossier là test.php? php ben c'est pas compliqué en ce que j'ai écrit donc donc on fait euh, on ouvre une parenthèse euh, on ouvre une commande php demandant les infos de php et savoir s'il est installé et, et quels modules sont installés et activés sur php c'est pas bien compliqué donc sauf que là je vais rajouter ben simplement test.php et voilà nous savons que c'est une version 7.0 voilà c'est la version qui est installée nous savons que c'est un linux sur debian alors c'est un debian euh, voilà le debian euh, la date d'installation bon ça c'est octobre euh, la date Apache voilà vous savez ce que c'est qu'est-ce qui est activé nous savons que les euh, PHP API les extensions voilà et vous savez exactement qu'il y a le, tout ce qu'il y a donc euh, d'activer ou de ne pas activer voilà sur PHP c'est pas bien compliqué on va dire Bon, maintenant on va passer sur autre chose. Alors, euh, on peut éditer le fichier PHP 7 euh, pour euh, le PHP mini et puis créer un fichier personnalisé. Mais là, pour le moment, on va se contenter de la base. Voilà, on va installer Maria, euh, MariaDB serveur, donc, c'est la commande, Voilà. Oui, donc là, bah, c'est pas bien compliqué, ça va se faire doucement, je vais mettre en pause le temps que ça se fasse, voilà, alors ça s'est mis en place, donc euh, nous avons MariaDB, et nous allons faire, bah, on, on va redéfinir un petit peu MariaDB, donc on va faire ceci, avant je vais me mettre ici et là je vais faire ça voilà donc euh, on va donner, euh, donc j'entre le mot de passe j'ai mal tapé voilà le mot de passe alors est -ce, euh, vous pouvez répondre par oui ou par non alors normalement il est conseillé de faire oui partout si vous voulez changer si vous êtes sur une machine euh, bah, distante conseiller voilà de changer le password de boot bon, moi c'est un serveur offline c'est le bien donc là je vais maintenant je ne changerai pas je vais garder est-ce que vous voulez euh, bah, euh, bon bah effacer les, les anonymes les users anonymes bah, oui tout ce qui est là tout le reste c'est oui aussi voilà donc là on a mis en place donc euh, ce qui est pour euh, comment dirais-je la base de, de mariadb maintenant ce que je vais faire je vais créer quand même un user ah bah oui donc là je demande accès à la database mariadb bien sûr voilà je suis entré donc je vais créer ce qu'on appelle un user. Ok. Donc je crée un user. Bon là je vais le changer. Je ne vais pas en mettre du smg. Je vais mettre l'user. Il va s'appeler chat. Comme le serveur. Bien. Alors je ne vous conseille pas de le faire. Hein, parce que quand vous êtes sur une machine euh, que vous voulez euh, faire venir du monde, ne faites pas ce genre de choses. Donc je donne un mot de passe. Alors bon. Je donne un mot de passe que j'ai l'habitude, mais ça, bon, faites, euh, faites générer le mot de passe ou euh, compliquez-le. Mais bon, euh, moi, comme je vous dis, c'est un serveur en offline. Donc maintenant, on va définir les privilèges de cet user. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a le droit de faire ou pas sur le serveur. Alors moi, bah, moi je vais lui donner... Donc, je vais lui donner... Accès aux privilèges. Donc, je vais définir chat. Donc, accès aux privilèges. Et quel genre de. Euh, il a le droit à quoi comme privilège Et bien, moi, je vais lui dire qu'il a accès à tous les privilèges. Tous. Et là, j'ai fini. Je vais dire exit. Là, voilà. Bye, MariaDB. Après, en compte tout ce que j'ai demandé. Maintenant, nous allons voir l'installation d'autre chose. Alors, je ne l'ai pas encore mis. Ça va être PHP phpMyAdmin. Voilà. Donc, euh, il faut que je retrouve la ligne d'installation de PHP phpMyAdmin. Vous voyez, j'installe sans... Je vous fais des bases. Alors, PHP phpMyAdmin, je l'ai mis où Parce que donc le temps que je retrouve je vais mettre donc voilà euh, j'ai retrouvé ma ligne Mais, allez, ça arrive des fois donc avant de l'installer MyAdmin, il faut que je fasse ceci j'avais oublié cette ligne là de mettre euh, d'activer ce que j'avais fait juste avant donc là on va faire apt installe php my, my, admin, euh, my admin donc il s'installe je vous reprends après alors voici euh, donc un moment donné alors donc comme c'est à page 2 Donc, je disais, comme c'est à page 2, j'ai eu un bug. J'active donc à page 2 et je fais OK. Et oui. Alors, c'est vrai que normalement, maintenant, avec des, depuis des en 9, c'est plus privilégié MariaDB. Mais on peut encore utiliser PHP Miami. Euh, là, non, pas besoin. Voilà. Voilà route. On est revenu sur route et voilà. Donc là, on va passer sur PHP MyAdmin. Hop là. Si je perds ben, l'espace, ça va pas le faire. Voilà. Bienvenue donc alors chat le mot de passe donc si ça veut bien exécuter non bon, je n'ai pas besoin d'enregistrer voilà et voilà alors ce qui n'est pas complètement configuré bon ça c'est mais bon ça je configure ça après c'est pas un souci voilà donc vous voyez qu'à un moment donné nous avons la nouvelle base de données MySQL, il va falloir que je définisse simplement deux trois petites choses pour que ça soit impeccable. Donc la base elle est là, vous savez que vous avez un unique socket Marie, euh, type de serveur MariaDB la version serveur elle est là, DB913 la version du protocole C10 donc l'utilisateur Chat local host voilà donc on peut créer plusieurs euh, plusieurs euh, donc pseudonymes et leur attribuer un PHP Miami. Après ils se démerdent. Voilà quand vous avez un super serveur. Donc là je vous le fais euh, exactement tranquillement. voyez donc vous avez la version de PHP Miami. Voilà et vous avez tout ce que vous voulez. Donc il est en français. Après, à vous de voir comment vous voulez le gérer. Après, c'est pas compliqué. Vous voyez, alors route il n'a pas les privilèges. Il va falloir que je lui redonne. Voilà. Donc, ça, c'est pas compliqué. Lui, comme j'ai dit, privilèges, oui, il les a tous. Ce qui est normal. Voilà. Donc, maintenant, je vais juste revenir sur cette page-là. Voilà, la base et on va faire deux trois petits trucs un, euh, qui sont différents je vais les expliquer ça sera plus simple donc vous pouvez donc à un moment donné venir dans un dossier qui est, bon, qui est assez... donc qui est là alors, euh... alors attendez, hop, hop, hop, hop. il faut que je prenne la bonne phrase parce que par rapport à des biens 8 ça a tout changé donc vous faites ça cd des donc vous venez jusqu'ici et le, euh, celui qui va être euh, déjà avoir c'est celui-là 0 c'est celui-ci donc là on fait un anneau alors on peut faire des petites modifs ici succinctes, mais qui peuvent vous aider alors Déjà, le serveur admin, bon, vous savez qu'il euh, il est là, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer le nom du serveur admin, euh, mettre euh, celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Ici, vous savez que le document de route, il est redirigé vers HTML. Mais, généralement, on s'arrange pour qu'il soit juste à ww. Parce que... Sinon, sous-dossier, sous-dossier, sous-dossier, sous-dossier, on n'en finit pas. Voilà. Ça, c'est très. Euh, Donc on s'arrête généralement à WW parce qu'elle est sous-dossier, sous-dossier, sous-dossier. Ça vous fait des tonnes de sous-dossiers. Ça encombre plus la machine qu'autre chose. Donc là, bon, moi je vais faire juste comme ça. On va modifier le sous-dossier ici. Donc, je confirme. Oui. Là-dessus. Je vais prendre le dossier à côté, celui-ci, et c'est celle des faux conf. Pourquoi Ben, hop là, non, nano. Et on va prendre, parce qu'il on va même modifier ici. Bon, on va modifier ici, là, vous voyez. Voilà. Après, vous pouvez créer vous-même votre propre dossier. Voilà. Bon, vous pouvez créer vous-même votre propre dossier. Alors, euh, et vous verrez c'est assez différent euh, donc là je fais ça voilà une fois qu'il est créé euh, une fois que ça s'est modifié on va juste reload ce euh, apache pour pouvoir voilà donc là on est sur un euh, là on est sur index off c'est normal puisque j'ai changé la destination de réception. Alors, comment faire pour retrouver ça Pour retrouver ça, eh bien, c'est pas compliqué. Je vais retrouver la commande. Vous allez... Alors, donc la commande, c'est pas compliqué. Vous faites ceci. MV pour Move, voilà. tirer F, donc on va définir d'où ça va partir via f donc euh, il va falloir agir dans le dossier var -w html et c'est le fichier index.html qui doit être déplacé et on lui donne la destination où il se retrouve donc var varwindexhtml on valide voilà ce qui est tout à fait normal hein, de valider et ce qu'on va faire on va redémarrer à page 2 reload, donc on reload à page 2, qu'est-ce qu'on fait on réarme la page et voilà, la modif est faite facile, tranquille vous voyez c'est pas bien compliqué, le seul truc c'est de pouvoir suivre un peu comment ça se passe et ne pas comment dirais-je ben, perdre le fil de ce qu'on fait, ensuite on va passer sur la partie quand vous voulez intégrer les fichiers parce que il y, des, il y a des autorisations que vous n'avez pas. Parce que si vous devez faire les fichiers et coder uniquement via SSH, vous allez galérer. Donc, nous allons partir, passer sur la partie transfert de fichiers. Avec, là, utilisé Pouty, et là, je j'utilise WinCP pour ma part. Euh, bon, j'utilise celui-ci. WinNCP ou sinon vous avez là c'est tout pas, c'est le même. Donc moi je me suis mis en serveur S, euh, SFTP, ce qui est normal puisque j'ai euh, ce qu'on appelle un disque dur SSD, donc euh, le, le SFTP, euh, le SFTP passe très très bien. Donc on se connecte, oui, je mets à jour, voilà. Donc vous voyez que vous avez le là vous êtes entré sur on va à la racine et on va... Alors là, j'ai pas masqué les fichiers euh, parce que... Pour le moment, je ne vais pas le faire. Donc là, nous avons HTML et index. Si je veux les supprimer, voilà. Vous avez, On confirme. Et là, ça me met permission insuffisante. Ce qui est normal puisque je n'ai pas défilé. Vous voyez, c'est le seul qui a le droit de le faire. Voilà. Alors là, je vais faire ignorer. Le seul qui a le droit de le faire, c'est root Et non vous. Et ça, c'est très embêtant. Comment redéfinir une permission Donc, on va revenir sur SSH. Là, on va faire hop, CD. On revient en marche arrière. Donc, on fait CD. Slash, euh, slash var et on arrive ici. Donc, on regarde bien. LS. Et on va s'intéresser au dossier WW. Il nous faut les permissions de dans ce dossier-là. Donc, la commande, c'est shown. Voilà. Là, vous mettez une... la permission de base. Pour ceux qui est là. 1000. 2. 1000. Donc. W3W, hein, c'est normal ces dossiers-là, et pour que tout soit pris en compte, on va faire un euh, tiré R majuscule pour récursif. Voilà, récursif, c'est-à-dire que tous les dossiers qui sont à l'intérieur du dossier W3W euh, vont être automatiquement sous le contrôle de vous et non pas de route. Donc, on valide. Voilà. On revient ici. Et voilà. La permission est changée. C'est chat et non pas route qu'il a. Donc, si on fait supprimer, ça fonctionne. Vous voyez C'est pas bien compliqué. Alors, moi, après, je vais transférer des fichiers qui sont là. Et ça c'est autre chose puisque c'est mon serveur privé vous n'avez pas... pas besoin de lui connaître cela. alors vous avez du html donc là vous pouvez faire du html du php des fichiers php vous êtes tranquille ça va s'afficher voilà d'ailleurs je peux transmettre ce fichier là alors je peux transmettre ce index là donc index je le transfère donc c'est Chat qui en est toujours propriété et qui en a les permissions hop c'est pas là, c'est là c'est cette page là, donc si je fais sache index.php voilà, ça me, donc ça me redonne bien ce que j'avais mis tout à l'heure, voilà donc vous voyez, tout fonctionne bien et eh bien j'espère que cette petite explication vous aura plu après, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est vraiment activer les bases que je vous donne de, de PHP et de sur un serveur LAMP avec PHP MyAdmin, PHP MySQL, MariaDB. Voilà, là-dessus, à ciao, ciao.